suis allée à l'école polytechnique après mon baccalauréat de Dakar et euh, où j'ai eu mon DST en agroalimentaire, j'ai euh, intégré euh, le NEST le Sénégal et euh, Baobab des Saveurs. J'ai intégré euh, le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes où j'ai eu ma licence en gestion des entreprises agricoles. Euh, puis euh, je suis allée au Maroc euh, pour faire la formation en cosmétique. À mon retour, euh, il y a ma maman qui me dit euh, « moi je crois en toi ». J'ai mis en place Dakan Acrocosmo avec les membres de ma famille. J'ai fait quelques recherches sur le beurre de mangue. Je me suis dit, avec les amandes au Sénégal, il y en a beaucoup qu'on jette. On peut essayer de les récupérer et en faire du beurre. Optique zéro déchet en tout cas.